Voilà, alors je vous présente Alou Elis. Salut Salut Donc euh, c'est euh, le groupe c'est Alou Elis et... Alou Ellis le... and the new Swingsters. D'accord. Pascal Albrecht à la contrebasse, Red Denis à la batterie. Ma première impression, je viens de vous écouter jouer, c'est pratiquement que des compos. Non, pas seulement des compos, il y en a. Il y en a, il y, a il y en a une part, oui. Mais en fait il y a aussi beaucoup de morceaux très très peu connus et qu'on a repris à notre sauce. Donc en fait il y a assez peu de classiques, on fait pas blue sweat shoes, on fait pas les morceaux super connus, on les fait occasionnellement pour se faire plaisir. Mais en fait, notre répertoire à nous, c'est plutôt nos compositions ou des morceaux que les gens ne connaissent pas forcément et qu'ils vont découvrir par nos versions. Donc recherchez la difficulté Un petit peu, oui, oui, parce qu'effectivement c'est plus facile de faire un concert avec Bebop Eloula, Rock Around The Clock et tout ça. Mais il y a un atout qu'on a, c'est que le rock'n'roll, on tape du pied et quelle que soit la chanson, connue ou pas connue, ça marche quand même qui compose C'est moi qui compose, oui. Et les, pour le texte Les textes aussi. Pareil. Texte en anglais Texte en anglais. Alors ah ouais, je là. me fais aider à la fin, quand j'ai fini. Je vois plusieurs copains américains qui peuvent me dire s'il y a des fautes ou quoi. Et moi je reprends derrière s'il y a besoin. Mais c'est moi qui compose tout. Et en anglais, parce que bah, le rock and roll tel qu'on le conçoit nous, il est en anglais. Bah, disons que il fut un temps euh, assez lointain dans les années 60 où... Ça marchait pas en anglais en france il fallait chanter en français tout à fait oui, maintenant c'est un petit peu l'inverse les deux ouais. les deux existent mais en fait moi c'est plus par goût voilà moi j'ai je suis tombé amoureux de la musique américaine en fait un peu de toi parce qu'il y a des gens qui te connaissent pas. Euh, D'où tu viens, euh, dans quelle famille tu es né, est-ce que tu as eu une enfance difficile, est-ce que ton papa écoutait du rock and roll, voilà. Etc. Alors en fait, ce qui se passe, non, moi je suis né à Tours, je suis né à Tours et j'ai pas eu une enfance difficile. En fait, moi j'étais pauvre mais je le savais pas, donc en fait je l'ai bien vécu. Et du coup, euh, non, je suis tombé sur le rock and roll par hasard quand j'avais 11 ans. Une tante qui m'a donné une pile de disques et dedans il y avait un disque d'Elvis Presley et je suis tombé en arrêt devant l'image, avant même d'écouter. D'accord. Toi déjà tu as une voix qui est quand même assez proche d'Elvis Presley. Bah c'est l'influence majeure, hein, forcément, tout le, tout le monde aimerait être Elvis Presley ouais, et non. personne ne l'est, et moi pas plus que les autres, mais oui, c'est l'influence je veux dire, tu es plus proche de la voix d'Elvis que de la voix de Chuck Berry, par exemple. Tout à fait, voilà. exactement. c'est naturel Oui, oui, oui, je pense que c'est naturel, oui, vraiment. Vous avez fait des grands concerts en Europe Ah oh, oui, oui, alors c'est plus ancien, parce que moi j'ai commencé dans les années 90. Ah ouais. Donc là, on a joué dans toute l'Europe, euh, on a été en Espagne, en Suède, en Suisse, en, en Angleterre, enfin on a été à peu près partout. Là, depuis que j'ai repris en 2008, on a été, on a été quand même en, en Espagne, en Suède, en Allemagne, enfin on en a refait, mais un peu moins en quantité, parce qu'avant, je jouais essentiellement euh, plutôt à l'extérieur de la France en fait, Ah ouais. mais bon là maintenant, ces dernières années, on est plutôt en France. D'accord, et là le prochain ah, Le prochain, il est en Hollande, il est en Hollande ah et ouais. c'est à la fin du mois, là. Le à 26, 26 du mois. dans euh, un petit, où... petite ville tout en haut de la Hollande à Bourgoum. Non mais là j'irai pas. Hein. Eh ben ça fait une trotte. <rire> en France vous en avez d'autres On a à peu près un tous les deux mois quoi facile. D'accord, ça va. Alors maintenant je voulais te demander pour finir, euh, bon bah si un organisateur veut te réserver une date, il fait comment Il va sur internet Le plus facile c'est de me joindre par Facebook. Notre groupe et moi personnellement nous y sommes donc en, en nous envoyant un petit message par Messenger ou, ou en prenant les contacts derrière les disques, enfin email, tout, tout marche quoi. Bon, mais je te remercie eh ben pour l'interview. Merci beaucoup. Merci. Merci. À tout à l'heure pour la deuxième partie. A tout à